Et aujourd'hui, par Dechovan Clovis, la terre est-elle plate Non? Ouais, non, allez, plus sérieusement. En fait, ça, ça dépend, dépend de perspective, tu vois. Là, par exemple, il y a des cailloux, là c'est. C'est tout rugueux, tu vois, c'est pas plat, ça pique. c'est... Là, la terre, elle n'est pas plate. Et par exemple, si tu fais une grosse trace avec ta main. Ça n'a pas marché. Ah. Là, par exemple, tu vois, la Terre, elle est plate. Elle est douce. Là, là oui. Là, la Terre, elle est plate. Et voilà. Ah. Attends, mais euh, on n'est pas censé être confiné.